Cet endroit renferme bien des mystères, mais peu de réponses. halte là Qui êtes-vous Ton guide, si tu me le permets. Dis-moi, de quoi te souviens-tu d'avant Mon général, une terrible bataille. Et ensuite on m'a... emprisonné dans les ténèbres. Qu'êtes-vous donc Viens, j'ai beaucoup à te montrer pour te préparer aux défis qui t'attendent. Instincts primaires. Chez certains, toutefois, brillait une lueur d'intelligence. Ces êtres étaient doués de paroles, de raisons, de sentiments. Quel est le rapport avec moi Sans ces créatures, ton peuple n'aurait jamais existé. Ces proto-dragons ont donné naissance au monstre Galakron, qui entendait tout dévorer dans sa faim insatiable. Le destin de notre espèce est en jeu. Cinq d'entre nous ont surmonté la peur et l'instinct de survie pour affronter ensemble le léviathan. Vous en faisiez donc partie. Nous avons... ...tout risqué pour sauver le monde. Pour récompenser notre courage, les Titans nous ont offert un don. Et nous avons évoluer. Ensemble, nous formons les aspects. À la tête des vols draconiques, nous veillons sur Azeroth. du temps, nous avons adopté ces formes pour nous rapprocher des races plus jeunes. Pourquoi me montrer tout cela Je suis Noz J'étais l'aspect du vol de bronze, destiné à voir la trame du temps dans son intégralité. Mais aujourd'hui, le monde est en péril. Une ancienne menace a ressurgi. Tu auras un rôle à jouer dans les événements à venir, et tu devras prendre une décision difficile, comme nous autrefois. Je ne suis pas comme vous. C'est vrai. Mon histoire est déjà écrite. La tienne, comme celle des autres Dractyres, ne fait que commencer. à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour analyser un petit peu cette cinématique. Alors déjà, premier point, donc voici l'arrivée des petits courts-métrages qui permettent d'introduire un petit peu l'extension, donc on a le nom, c'est l'héritage, mais en gros moi j'aime bien les appeler les préludes parce que c'est souvent un petit peu euh, le prélude, ça marche très bien, on comprend tout de suite, c'est justement avant l'extension et généralement ça va avoir un rôle, un enjeu vis-à-vis -vis de l'extension. Alors, qu'on soit clair, je ne vais pas spoiler, euh, puisque moi-même j'ai essayé d'esquiver les spoils le plus possible, contrairement à d'autres extensions précédentes. Donc j'essaye de naviguer entre les spoils. Donc j'ai été spoilé de trois trucs, mais vraiment pas grand chose. Donc il n'y aura pas trop. Enfin, il y aura pas de spoil. Je me consacre surtout sur. Enfin, je me base surtout sur ce qui avait été annoncé lors de. L'accueil tout simplement lors de l'annonce officielle de Dragonflight, vous savez la petite cinématique avec les devs, enfin la cinématique où on avait la CGI et euh, les euh, nouvelles features de gameplay, les, euh, un petit peu d'histoire etc. Donc on, je m'appuie vraiment là dessus. Au final euh, il y avait déjà une vidéo sur Dragonflight bien sûr que j'avais faite, l'objectif donc on va décortiquer tout ça. En l'occurrence il n'y a pas énormément de choses à dire, je m'attendais à, à devoir expliquer plein de choses, c'est surtout une remise en contexte puisque... Nous avons deux chronologies qui sont euh, montrées, qui sont mises à l'écran ici. Euh, on arrive alors l'endroit où on commence ici, c'est tout simplement... Alors le nom exact, en fait c'est le starter des drag -tyres. Donc la nouvelle, la nouvelle race que vous allez jouer, les drag commenceront dans les confins de l'oubli je crois. Je confonds toujours avec les confins de l'exil puisque c'est le, le, le début, le tuto pour les nouveaux joueurs. Mais euh, je crois que c'est les confins de l'oubli, la zone de départ des drag -tyres. Nous voyons donc Nosdormu se poser en forme draconique enfin en dragon tout simplement mais il est tellement gigantesque et puis c'est l'occasion aussi de ne pas le mettre à l'écran pour esquiver un peu tout ça mais c'est plutôt bien fait, c'est un, un cache misère mais un très beau cache misère, on le voit du coup prendre sa forme, sa forme humanoïde et rentrer justement dans un endroit qui semble être une espèce de, de, de, de ça fait une sorte de mine ou une sorte de complexe souterrain et où il y a très peu de lumière, ce qui montre aussi avec un peu l'aspect, vraiment encore une fois comme je disais, ruine, ce qui montre un côté ancien, et en l'occurrence on voit justement qu'il va y avoir cette interaction avec l'autre personnage de la cinématique, à savoir un dragtear comme on le voit à la fin. Ce dragtear, j'ai oublié le nom, c'est un truc genre Amber Scale ou quelque chose comme ça, euh, c'est l'un des... il n'y a pas énormément de dragtears qui ont un nom et qui sont en chef dragtear mais si je ne dis pas de bêtises, ce drag là c'est tout simplement l'un des rares noms que vous aurez pour les drag euh, Ça, bon, je me base sur 2-3 interviews qui avaient été faites, mais vraiment au tout début. Euh, et en l'occurrence, euh, ce personnage-là, bah, ça rappelle un petit peu Corvasseron Roncent en français. Euh, si vous vous rappelez, en fait, la cinématique des Chasseurs de Démons à Légion, en fait, on avait la cinématique où on voyait Chasseurs de Démons à Illidan. Bah là, c'est un peu le même délire où, en fait, on a les drag Et d'ailleurs, il y a un gros parallèle entre Chasseurs de Démons et drag je trouve, euh, puisque... On, si on regarde un petit peu, en fait il y a euh, un méchant qui a fait des choses gentilles mais qui a fait des choses assez méchantes. Il y donne d'un côté euh, Deathwing de l'autre, C'est encore une fois c'est la création des drag qui avait été évoquée lors de, lors du, de la présentation Dragonflight. Et en fait Deathwing est à l'origine de la création des drag -tears. et les drag donc c'est espèce de draconide, hein, pour que ce soit plus simple c'est des draconides, euh, même si c'est une partie... Une, une, vraiment... Une race spécifique de draconides, ce sont des draconides, donc des êtres dra draconiques mais pas des dragons, qui ont une forme humanoïde. Et au final, eh bien, euh, ils sont là pour protéger le monde. Ils ont été créés par un personnage nuancé, on va dire, même si Deathwing est vraiment très chaotique et, et malveillant. Mais il a été Nelsarion, Neltarion, le, le garde-terre, tout, tout ça, Et euh, ils ont été mis en stase, ils se réveillent pour pouvoir sauver le monde, etc. Pour protéger le monde euh, d'une menace supérieure. Donc c'est vrai qu'il y a un gros parallèle avec les, les chasseurs-démons. Et il va encore plus loin, puisqu'on avait un personnage féminin qui euh, représentait un petit peu justement le questionnement et qui représentait le joueur avec Corvas dans les. Euh, je sais plus comment on appelle ce présage à Légion, dans le présage de Légion. Et bien là, on a pareil, on arrive à s'identifier. Avec ce personnage Dractir Et on a le narrateur qui est Nosdormu. Choisir Nosdormu comme narrateur c'est pas, euh, pas euh, bête du tout. Puisqu'on aurait pu avoir Alexstrasza comme euh, ailleurs. Et bien en finale Nosdormu c'est euh, l'aspect euh, du temps. Hein, c'est le vol de bronze tout ça. Donc l'aspect du temps. Il permet de voir voilà, des visions dans, dans ce, qui, ce qui a pu se passer. Euh, et ça c'est pas mal. Euh, au passage j'aime beaucoup la doubleuse de la Dractyr. Qui j'ai l'impression est la doubleuse de Talanji. Par contre, j'ai vraiment, mais alors, beaucoup, beaucoup de mal avec la voix française de Nosdormu. Euh, je suis... Euh, j'ai beaucoup de mal. Vraiment, je... Euh, je sais pas, j'ai l'impression qu'il est faux dans, dans, dans ces dialogues, mais bon, ça va, pas, ça dérange pas non plus trop le visionnage. Puisque euh, l'idée, c'est surtout de faire découvrir, euh, d'un côté, une sorte de... Introduction des dractires. Pour ceux qui ne connaissent pas encore les dractires, sachant que euh, on aura trois épisodes des euh, de, de l'héritage, enfin des héritages, et il y en aura probablement un consacré aux dractires de ce qu'on a vu sur la, la, les présentations. Donc c'est la peut c'est la petite c'est l'apéritif on va dire pour, pré pour préparer les dractires. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que donc Dormou qui nous explique. On voit les souvenirs du Dractyr. J'aime beaucoup, par contre, l'imagerie, où on a cette impression, cette espèce de nuage de cendre avec euh, un côté, euh, bah, voilà, les dragons, comme ils crachent du feu, etc. Bon, pas tous, mais ils crachent du feu. On a euh, ce côté cendre, etc., un peu hiver, euh, hiver nucléaire, que j'aime bien dans l'idée, comme si les dragons... Enfin, euh, j'aime beaucoup, beaucoup le, le principe. Là où les chasseurs de démons étaient dans une espèce de... de, de, de de verre, d'espèce de jade à moitié, là on est sur un truc un peu plus ambre, euh, l'ambre qui est souvent d'ailleurs un rapport avec le temps, pensez au paragon euh, des euh, des klaxis, ou tout simplement, donc un mystère en arrière ou tout simplement genre c'est que parc en fait, hein, l'ambre qui permet de recréer les dinosaures, bon, c'est complètement yolo, mais c'était, euh, c'est l'ambre pour le coup, c'est vrai que ça ce côté ce... qui permet de nous, nous, nous parler de ce qui a pu se passer euh, par le passé justement, et j'aime bien, bien cette représentation on a d'ailleurs dans les représentations donc on voit qu'il y a eu une bataille qu'il y a eu un conflit entre, euh, entre les dractyres et euh, présenter une guerre, alors je ne vais pas rentrer trop dans les détails mais de ce que nous présentait on en reparlera pour l'héritage consacré aux dractyres euh, normalement ça devrait avoir lieu Là, ça semble être la forme de Deathwing, Deathwing qui a créé les Dractyr. Euh, sa forme de cataclysme, donc une forme humaine que j'aime pas du tout personnellement, où il se retourne, il se met dos avec une main qui implore des Dractyr, donc on a l'impression qu'il a abandonné un peu ses enfants euh, Deathwing. Euh, une main, alors que les humains n'existaient probablement... enfin, pas à cette période, puisque euh, bah, la création des Dractyr, c'est un truc genre 20-25 000 ans. Donc, euh, avant l'ouverture de la porte des ténèbres, donc c'est avant la guerre des anciens et avant que, les, avant que les humains existent. Donc, des swings sous cette forme-là, bah c'est un petit peu anachronique, mais c'est comme ça que les joueurs le reconnaissent. Au final on a... Euh, donc voilà, j'aime bien, bien cet aspect euh, où on nous présente un petit peu, même si pour le moment c'est juste un petit clin d'œil, on va voir plus tard. Et donc, euh, bah on voit des guerres draconiques. Alors les guerres draconiques, c'est un concept qui est très très vieux, je vais pas... Encore une fois, je vais en reparler dans la vidéo sur l'héritage de, des dragtears, mais euh, les... Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, les guerres draconiques, c'est quelque chose, c'est pas une création de Dragonflight. Les guerres draconiques, ça existe depuis le jour du dragon, où on nous avait parlé des guerres draconiques avec les aspects qui se foutaient sur la gueule entre eux, etc. C'était pas que des swings, en fait c'était des, as des guerres entre les dragons. Sauf qu'en fait la guerre, les guerres draconiques ça se passait entre la guerre des anciens et euh, l'ouverture de la porte des ténèbres. Donc entre moins 10 000 et zéro en termes de chronologie. Là pour le coup et eh bien ce qui est intéressant c'est que comme c'était au pluriel les guerres draconiques bah, ils ont pris une guerre draconique et ils l'ont mise le terme guerre draconique et ils, l ils en ont réutilisé une. Ça n'invalide pas le fait qu'il y ait eu des guerres draconiques entre moins 10 000 et zéro mais euh, bah, ils en intègrent d'autres. En fait il y a eu d'autres guerres draconiques avant aussi. Et ça, c'est assez intéressant. C'est vraiment, on découvre un nouveau pan de l'histoire de, des dragons, donc draconique. C'est plutôt cool. Ça, j'aime bien l'idée. Euh, donc voilà, Yanos Dormou qui dit Tu es libre à présent. On apprend que les draktis ont été enfermés. Ça rappelle beaucoup les chasseurs de démons. Qu'êtes-vous donc Viens pour te préparer. Héritage. Alors, héritage, je voulais faire une vidéo là-dessus. Euh, j'en ai déjà parlé un petit peu sur la vidéo sur Dragonflight mais l'héritage ça va être Shadowlands il y avait vraiment l'une une des thématiques, l'un des thèmes phares c'était le libre arbitre et, enfin il y a deux thèmes à Shadowlands c'est le libre arbitre et la justice, pour Dragonflight l'héritage c'est le maître mot de Dragonflight l'idée de la transmission, l'idée de qu'est-ce qu'on représente par rapport à nos parents, qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants, etc. L'héritage, c'est vraiment quelque chose. Les drag qui ont été créés, donc qui sont un peu les enfants de Deathwing. On a les cinq grands protagonistes, l'écran de chargement, etc. Euh, l'héritage de tir, l'héritage des aspects, l'héritage des titans également. Ce que sont euh, l'héritage des vols, euh, les vols draconiques, hein, avec par exemple, bah, euh, on a à peu près les, grands, euh, les grandes thématiques vis-à-vis -vis des cinq personnages que l'on voit donc, euh, dans l'écran de chargement. Donc on a Alexstrasza, euh, je ne sais pas si elle, elle va être trop trop concernée, mais bon c'est une mère, donc il euh, y a forcément aussi ce, cette thématique ce, d'héritage. On a Irion, l'héritage vis-à-vis de Deathwing, son père. Euh, on a Merisra, la fille d'Isera, donc l'héritage vis-à-vis de sa maman. Et on a donc Maligos, Mérisra, Maligo, euh, Maligos qui est mort et du coup c'est Calégos qui prend euh, la place donc pour Meritra et Calegos, il y a l'idée de la transmission et de l'héritage par rapport à deux aspects qui sont morts, Isera pour le vol vert, Maligos pour le vol bleu, euh, Irion pareil hein, pour le vol noir avec, avec son père, et, de, et on est Alexstrasza et Nosdormu, donc vol rouge et vol bronze, qui eux sont des parents et qui se demandent ce qui va se passer un peu pour leur enfant. Alexstrasza ça n'a pas trop été dit, il y a de grandes chances qu'Alexstrasza malheureusement on est pas, soit pas trop développé dans Dragonflight, mais soit un peu la Bolvar ou la, la, le Magni donc en fait ce sont juste des, des personnages infobulles, des personnages interface qui vont lier des trucs mais c'est tout il y a de grandes chances qu'Axtrata ne soit pas trop développé malheureusement j'espère me tromper, bien sûr, mais bon, on a vu les grands personnages guides des deux dernières extensions, ils n'ont pas trop été développés, malgré ce que je pouvais euh, penser euh, de Bolvar à Shadowlands. Je m'attendais à plein de choses, on n'a pas, <rire> pas eu beaucoup. Ah, donc, euh, on a respecté euh, le peu de développement. Donc, j'ai peur qu'à on soit un peu dans le même délire, et surtout, bah, ils n'ont même pas parlé d'Alectrata, en fait. Dans les trucs d'héritage, on voit vraiment les quatre autres, et à Extrata, ils n'ont pas trop parlé, alors que pourtant, l'héritage avec Extrata, c'est assez simple aussi, c'est facile à transmettre. Alors, ce qui est intéressant, bon, je comprends tout à fait, c'est plus simple pour le joueur, etc. Où est-ce qu'on est ici C'est les désolations du dra des, des dragons, donc on est en Northrend, avant que ça s'appelle les désolations du dragon. Et euh, c'est donc, il y a des euh, millions d'années. Hein. Il parle de millénaires, mais c'est même des millions d'années. Hein. Il le parle quand le, le monde était encore jeune, donc on pourrait même... Là, on n'a pas de notion du temps, il n'y a pas de date. Ça peut être des millions d'années, ça peut être des milliards d'années. Si on est sur un temps géologique, il y a même peu de temps... Si... Bon, au moins des millions d'années. Au moins des millions d'années. Et euh, au final... On voit la création euh, ou vraiment, si c'est des milliers d'années, c'est des centaines de milliers d'années. Et euh, au final, parce que là, il n'y a, a pas de date. Il hein, n'y a pas de date pour, ce, pour le truc. Le Northrend qui n'a pas tant changé que ça. Bon, c'était déjà de la glace et de la pierre. Vous allez me dire, bah oui, bah, c'est logique, Malga, hein, c'est le pôle Nord. Euh, eh bien écoutez, pour ceux qui ne le savaient pas, l'Antarctique, il y a des milliers d'années et des millions d'années, euh, bah, c'était une grande jungle. Voilà. Donc, euh... <rire> non, on aurait pu avoir justement un truc un peu différent pour nous montrer que c'est une, une époque très très vieille. Mais du coup on aurait perdu le lien avec le Northrend, c'est aussi possible. Mais il aurait pu tout simplement dire voilà « Voilà ce qu'on appelle aujourd'hui le Northrend, euh, il y a des, euh, des, euh, des, des, des, des éons, etc. » Enfin ils auraient pu trouver un truc, mais bon, au final c'est le Northrend, comme il n'a pas changé visiblement, il n'a pas beaucoup changé. Euh, quand notre monde était jeune, et là Azeroth abritait les ancêtres des dragons. Ce qui est intéressant c'est qu'il les évoque comme vraiment des bêtes primitives, des trucs aux instincts primaires, donc des espèces de dinosaures à moitié. Euh, et chez certains toutefois briller une lueur d'intelligence. Alors là, au départ, je pensais juste que c'était une imagerie, mais en fait, on se rend compte que ces deux personnages-là, c'est pas n'importe qui. Ça, c'est Alexstrasza, en proto-dragon. Euh, ce qui est intéressant, c'est le mot proto-dragon qui est utilisé plutôt que proto drek Proto-dragon et Isera, du coup, qui est à côté et qui lâche justement par un souffle de foudre, mais une espèce de souffle empoisonné, de vapeur empoisonnée. C'est le grand crachat des, des, des dragons verts. Et on a déjà l'aspect un petit peu de la vie des deux, qui protège la vie, les deux sont sœurs d'ailleurs, et Alex Trasa qui protège, qui protège, euh, qui protège les, les bébés, ça c'est vraiment la, mère, la reine des dragons, la mère des dragons, on a, on a déjà un peu l'idée ici. Ces êtres étaient doués de paroles, de raisons, de sentiments, donc ça c'est intéressant, c'est que pour le moment, en fait, si on se met vraiment dans la peau de, des Dractyres et qu'on ne connaît pas l'histoire de l'aube euh, des, euh, des aspects, le livre l'aube des aspects de cataclysme, même fin cataclysme, qui parle de l'origine des dragons, de l'histoire des dragons, etc. Eh bien, ça permet, en fait, de découvrir ce truc. Et si vous, a... vous ne connaissiez pas, ça donne l'impression que Nosdormu parle d'autres personnes. Et en fait, bah, après, on se rend compte, vis-à-vis le... -vis de la Draktyr, qui dit euh, « Mais alors, nous, donc vous étiez déjà présents. » Donc ça, c'est intéressant, qui parle un petit peu des siens. Nosdormu, qui a un style assez, toujours un, tr un très très beau style. Le, le, les graphismes, bah, je sais que certains vont se dire « On est un peu loin des Proto-Drake, mais j'aime beaucoup l'apparence de... » d'Alexstrasza et d'Isera en proto-dragon, et là, bien sûr, euh, on, ces proto-dragons ont engendré Galakrond. Alors là, c'est intéressant parce que, en fait, c'est aussi pour ça que le chapitre 1 de l'héritage Dragonflight, personnellement, à titre vraiment purement personnel, je ne le trouve pas extrêmement intéressant, parce que c'est beaucoup de contexte. Et en fait, si vous connaissez l'histoire de l'aube des dragons, qu'on a déjà traité, dans, notamment dans la vidéo sur Alexstrasza et autres, bah en fait, tu euh, t'apprends rien. C'est pas de la nouveauté. <rire> Donc... Après, qu'on soit clair, c'est pas parce que c'est pas de la nouveauté que je trouve pas ça intéressant. C'est juste qu'en fait, bah, si vous connaissez déjà l'histoire, on, on vous la met juste en, en avant, mais vous n'apprenez rien vraiment dessus. Par contre, elle est indispensable à mon sens, parce que justement, ceux qui ne connaissent pas forcément l'histoire de, de, de l'aube des, des aspects, bah, c'est génial parce qu'ils vont avoir justement euh, l'introduction. Le petit bémol, c'est là où on voit qu'Activision Blizzard, ces grands vendeurs qui ne pensent qu'à l'argent, ne mettent même pas en avant le bouquin L'aube des Dragons, en mode pourrait dire, bah, suivez l'histoire de l'héritage Dragonfly de chapitre 1, découvrez tout, euh, tout dans ce livre, L'aube des Dragons, même pas. Euh, l'aube des aspects, pardon. Donc, euh, ils ont okay, vraiment l'aube des Dragons. Et au final, eh bien, ils ne même pas. Donc... Euh... <rire> c'est bon ça c'est tout le c'est tout le, le je dirais le, le, le truc un peu bizarre mais c'est pour ça que bah en fait on n'apprend pas grand chose et au contraire j'ai vu déjà des inters un peu se lever euh, enfin installer les barricades qu'on soit clair si vous me suivez un petit peu vous savez que toutes ces vidéos présage prémices, euh, prélude, éternité, héritage, bah en fait c'est une vision romancée de l'histoire. Ce n'est pas exactement ce qui s'est passé euh, tel qu'on le connaît. C'était déjà le cas avec les vidéos sur Jaina, vidéos sur Sylvanas, etc. J'avais souvent évoqué la, la chose. Et là il manque des éléments. Il manque des éléments. Ces éléments sur, euh, là j'en compte trois de tête comme ça, on a par exemple le caractère, euh, le fait que Galakrond, Galakrond déjà son apparence, le fait qu'il ait plein de yeux et tout, ça c'est très bien. Le fait qu'il bouffe des dragons, ça c'est très bien, hein, c'est ce qu'il fait. Mais par exemple, on n'a pas l'aspect tentaculaire un petit peu, parce qu'il euh, y a des mutations en fait qui lui sortent du corps euh, à Galakrond. Et au final, eh bien Galakrond, euh, on ne les voit pas sur cette apparence. pas très grave, hein, on s'en fout. Mais je préfère le dire, c'est... voilà. Et vous avez aussi tous ces, ces proto-dragons morts, ces proto-drakes morts, en fait, c'est un écho, justement, au fait que Galakrond les ramène en mort-vivant. En fait, une des particularités de Galakrond, c'est qu'il bouffe des proto-dragons. En les bouffant, il, il, il devient plus grand, plus fort, etc. Ça rappelle beaucoup les arcs primordiaux de Starcraft. Et au final eh bien euh, la différence c'est qu'en fait son appétit, voilà, comme on le voit ici, son appétit est insatiable et du coup il relève des, euh, enfin, en, en gros en les bouffant eh bien, il se transforme en dragon mort-vivant en proto-dragon mort-vivant donc il euh, y avait cet aspect avec les morts vivants on ne savait pas d'où venait la corruption de Galakrond. Il y a de grandes chances que ce soit lié au vide, il y a des très très grandes chances que ce soit lié au vide. Euh, malheureusement je trouverais ça un peu dommage parce qu'encore une fois quand un truc devient maléfique bah, c'est très souvent le vide hein, et euh, sans, au sens propre comme au figuré. Et je trouve ça un peu dommage surtout qu'on sort de Shadowlands faire un petit truc en mode bah, c'est la mort tout ça tout ça. Sauf que le vide, le vide et, les, et la réanimation et les nécromanciens c'est pas trop le délire. Mais bon, on, on verra comment ça va se passer. Il y a de grandes chances que ce soit le vide, vu que c'est des thématiques de cataclysme, en fait. Hein. Et d'ailleurs, le livre dans le, de, qui inspire justement ce truc, c'est un livre de cataclysme. Il y a de grandes chances que ce soit le vide, les dieux très anciens, tout ça, tout ça. Mais euh, donc, on a les cinq futurs aspects qui sont présents ici et qui vont se rebeller contre Galakrond. Donc, euh, vous avez Alexstrasza et Isera, qui protège sa petite sœur. Vous avez euh, Maligos, vous avez Nozdormu et vous avez le futur Deathwing, donc Nelsarion, Neltarion. Et euh, on les voit voilà, se, euh, se, libé... enfin, se rebeller, lancer un petit peu leur sort contre Galacron. Et ce qui est intéressant, c'est aussi un des gros gros éléments qui a fait euh, cette levée de bouclier sur la cinématique pour certains, c'est que Tyr n'est pas présent. Alors Tyr c'est quoi C'est qui Tyr c'est un gardien. Donc en gros c'est un, euh, un avatar un, des titans qui est là pour s'assurer, que pour protéger l'œuvre des titans sur Azeroth. Vous avez vu mes vidéos de cosmologie, de l'ordonnancement, etc. C'est euh, Tyr, c'est un personnage assez important. D'ailleurs, hein, c'est pas comme si était, Tyr était Redcon, encore une fois, c'est une vision romancée. Donc Tyr est absent pour qu'on se consacre sur l'aspect dragon de cette histoire. Mais Tyr n'est pas du tout enlevé de l'équation, bien au contraire. L'écran de chargement, c'est quand même le fanal de Tyr. Hein, c'est l'hommage, justement, des dragons et de Tyr... Donc bon, euh, non, non, c'est pas pour rien que le fanal de tir pointe tout en haut des îlots aux dragons, hein, c'est pour le rappel, le lien entre les dragons et les titans, notamment Tyr, donc non, il n'y a pas de problème à ce niveau-là, c'est juste qu'effectivement, bah, dans la cinématique, il n'apparaît pas, ce qui montre encore une fois que c'est ce une vision romancée de l'histoire, donc Tyr n'est pas présent. Mais c'est grâce c'est même mêmes qui à la fin va, euh, va aider ces proto-dragons à combattre Galakrond, et à la fin Galakrond va mourir en s'étouffant avec un immense rocher je crois. Euh, Tyr va sacrifier aussi une... sa main, évidemment, bon, le côté mythologique, tout ça, tout ça, et cette espèce d'Uranos gigantesque va s'étouffer et crever euh, en s'étouffant, parce que tu as eu une fin fa... fa... bon, très euh, biblique, enfin, pas biblique du coup, mais euh, très mythologique, et euh, une fin assez sympa... enfin assez euh, intéressante, c'est pas vraiment eux qui l'ont tué, c'est lui qui s'étouffe par sa propre ambition, il est par son ambition, mais... Euh finalement là c'est pareil, on n'a pas vraiment... Il parle des titans, nous avons reçu un don, nous avons évolué, il y a cette espèce d'ascension angélique, cette espèce d'ascension où les proto-dragons deviennent justement les aspects draconiques, donc deviennent officiellement les dragons, Alexstrasza qui devient un dragon, alors par contre ce truc-là je le trouve assez ridicule, là ça fait vraiment Alexstrasza qui... <rire> on dirait, euh... mais c'est pour rigoler dans Heroes of the Storm, mais une des... Une des émeutes de Deathwing où c'est vraiment le petit chiot qui... <rire> Je sais pas, je, on a l'impression que c'est un petit chiot là l'extraza. Mais euh, du coup j'aime bien. On voit justement les 5 aspects. Alors un truc, Maligos il sera jamais respecté, hein, c'est clair et net. Puisque là, si, si je ne m'abuse, c'est l'apparence de Kaligos. Donc même aujourd'hui, héritage, Dragonflight, ça y est on met des, des beaux visuels à tout le monde et tout. Eh bien Maligos à l'apparence de Kaligos, c'est formidable, c'est vraiment ça. Le, le, le pauvre gars, il ne sera jamais respecté, le petit Maligos, c'est triste. Euh, un petit point aussi que j'ai pas évoqué, que j'aime bien, il y a un petit moment de tendresse entre Isera et Nosdormu, à pas partir dans les fanfictions en mode ils ont, ils ont couché, tout ça, tout ça, il y a un vol, euh, un vol euh, orangé verdâtre qui va créer tout ça. Non, non, c'est de l'affection entre les dragons, c'est bien parce que c'est vrai que Isera, on la connaît proche d'Alexstraza, mais c'est vrai que les interactions, parce que c'est la petite sœur, mais les interactions avec les autres, elles ne sont pas trop présentes. Montrer justement pour une fois nos Ormou Isera qui se font des, euh, des, euh, des petites papouilles, je trouve, ça, euh, je trouve ça assez cool pour montrer qu'ils voilà, sont tous proches, sont tous amis. Ce qui est souvent dit, mais jamais montré, donc c'est bien, je trouve, ça, je trouve ça très bien. Euh, voilà, donc on les voit en dragon, on voit ensuite le passage du temps avec la vision, on voit leur aspect euh, humain, donc on a euh, Deathwing, enfin Nels Nelsarion donc, qui euh, voit son apparence assez humaine avec les épaulières euh, très typiques de Cataclysme. Euh, un truc que j'évoque c'est euh, on a Nosdormu à gauche très reconnaissable, Alexstrasza au fond très reconnaissable aussi. Par contre, par contre euh, bah Maligos, on sait pas trop, euh, on en reparlera je pense de Maligos. Et là euh, Isera, donc euh, on verra aussi puisque j'ai l'impression que l'apparence d'Isera... Il y a une petite fusion avec Mérisra dans les pubs, etc., qui annonçait les trois héritages. Donc j'avoue que je ne sais pas trop, on verra, on verra. Mais ces deux-là, on les surveillera en termes d'apparence pour les prochaines vidéos. Euh, du coup... Voilà, Nosdormu qui montre euh, qui, qui s'est passé au fil du temps, nous nous sommes rapprochés d'autres races, d'où les apparences humanoïdes. Encore une fois, je rappelle, les dragons euh, ont un côté euh, métamorphe, donc ils peuvent prendre l'apparence de tout. Deathwing peut prendre l'apparence d'un orc, peut prendre l'apparence d'un nain s'il le veut, tout comme Alexstrasza, tout comme Isera. Donc c'est un peu dommage de mettre une apparence d'humain alors que les humains n'existent pas. Au passage, donc chaque il euh, y a des titans donc, qui ont donné le pouvoir... chaque euh, y a... Il y a juste pour Extrasa et Isera, c'est le même titan qui a donné une partie de son pouvoir à ses dragons. Donc euh, nous avons Eonar, euh, le titan de la vie, qui a donné ses pouvoirs à l'Extrasa et Isera. Nous avons euh, Kasgoroth le euh, titan de la terre, etc., de la forge, de la création, qui a donné son pouvoir à Nelsarion, le futur Deathwing. Nous avons, alors là c'est le moment délicat, Amantul qui a donné son pouvoir à à Nosdormu, le pouvoir du temps, le, le, du temps notamment, et nous avons euh, Norganon qui a donné son pouvoir, à euh, le pouvoir de la magie etc. à Maligos, si je ne m'abuse, j'ai toujours un petit peu de mal avec les titans et ce qui, qui a donné à quoi, surtout qu'il y, y a un titan qui donne à deux dragons, il y en a un qui a donné à personne, le gros raccroc, <rire> donc c'est toujours, c'est Golganet je crois qu'il donne aucun pouvoir aux titans, aux dragons, donc je j'ai toujours trouvé ce passage un peu étrange, mais euh, <rire> pas de souci. Du coup, c'est pour rappel, ils, ils ne ils sont pas aussi précis, mais je préfère recontextualiser tout ça. Et à la fin, donc voilà, je suis Nosdormo, je suis l'aspect... Euh... Alors, il parle au pas, à l'imparfait, j'étais l'aspect du vol de bronze. Fait écho à la cinématique de fin de Cataclysme, où il n'est plus l'aspect... Enfin, en gros, les aspects ont perdu une, partie de leur une grande partie de leur pouvoir, mais ils ont toujours leur pouvoir. Euh, D'ailleurs sinon il n'arriverait pas à montrer euh, cette vision euh, du passé. Et euh, il rappelle que euh, moi mon temps est passé, mais le temps des draconides euh, et le temps des aspects... Ça, ça fait une bonne transition avec Cataclysme où beaucoup de gens ont gueulé avec Dragonflight. Enfin, beaucoup de gens. Certains ont gueulé, pas trop que ça, mais certains ont gueulé plutôt. En disant oui, euh, à la fin de Cataclysme, ils disent euh, l'âge des dragons est terminé. Euh, mais au final, bah, euh, l'âge des dragons est de retour euh, avec Dragonflight. Voilà, bravo, ça redconne, tout ça, tout ça. Honnêtement, la fin de Cataclysme, c'est... J'en Je, avais parlé dans la vidéo sur cataclysme, la fin de l'âge dragon c'est pour un côté Seigneur des Anneaux, euh, l'âge des elfes est révolu, maintenant celui des hommes. Là c'était euh, l'âge des, euh, des dragons est révolu, maintenant celui des mortels. Oh, ça va, c'est bon. <rire> on savait très bien qu'ils allaient conserver une partie de leur influence, une partie de leur pouvoir et autres. Il ne faut pas sentir ça comme une trahison. C'était évident qu'ils allaient... C'était vraiment plus un côté... Il y avait un côté waouh dramatique de la fin de cataclysme mais euh, on savait très bien, bien qu'ils allaient conserver leur pouvoir. Mais là, ça fait une transition un peu plus... Euh, tranquille que la CGI avec Alex Raza qui dit vraiment l'âge des dragons est de, est de retour machin, là on a une transition un peu plus, un peu plus euh, sympathique où bah, notre âge nous en tant qu'aspect est dépassé mais les dragons ont encore un rôle à jouer tout ça tout ça, euh, notamment les drag où l'âge des drag lui arrive, donc c'est euh, ça... là-dessus à ce niveau là c'est pas mal il parle d'une ancienne menace qui a ressurgi, ça j'ai envie de dire que c'est l'histoire le... de n'importe quelle extension de World of Warcraft, alors de quelle ancienne menace on parle ici, pas de spoil encore une fois, c'est ce qui était annoncé lors de lors de la présentation Dragonflight c'est euh... alors ils ont changé de nom depuis ça s'appelle les Primalistes mais euh, c'était les incarnés primordiaux quand ce qui avait été annoncé c'était les incarnés primordiaux donc en gros l'idée c'est que quand les proto-dragons qui ont lutté, enfin les proto-dragons qui ont lutté contre Galakrond, les 5 en forme les aspects, avec tous les proto-dragons qui les suivent, qui deviennent, et leurs enfants qui deviennent des dragons, donc en fonction des vols, donc le vol rouge avec Alexstrasza, le vol bleu avec Maligos, le vol jaune avec Nosdormu qu'on voit à l'écran, le vol vert avec Isera et le vol noir avec Nelsarion. Et au final... Eh bien, parmi ces protégés qui ont résisté à Galakrond, certains ont refusé, euh, on va dire, les dons des Titans et ont refusé de se rejoindre, puisque pour eux, bah, les Titans, c'est pas des, euh, c'est des faux dieux, on va dire, et c'est pas, euh, c'est représente une, une intervention extérieure, puisque en fait, bah, les dragons à la base, ce sont des euh, mélanges, en fait, c'est des élémentaires, c'est des esprits élémentaires, les dragons qui se sont euh, un peu fusionnés, etc. Et à la base, c'est des élémentaires. Et en gros, bah, les proto-dragons qui sont devenus aussi intelligents, proto certains proto-dragons ont choisi de rester, euh, rester fidèles aux élémentaires. Et donc, eh bien, en fait, certains d'entre eux, très puissants, vont, vont, être le... vont être bénis par les esprits élémentaires, tout ça, tout ça, et vont être en gros l'opposé des aspects. Il y a cinq aspects, comme je viens de les évoquer, et il y a quatre euh, primalistes, hein, ou euh, incarnés primordiaux, et les incarnés primordiaux représentent les quatre grands éléments. Alors on pourrait dire qu'il aurait dû avoir cinq incarnés primordiaux, puisque il bah, y a cinq euh, éléments, mais au final, bah, l'esprit le, le, de la vie, euh, l'élémentaire de la vie, est, euh, lui, il, euh, il s'est un peu évaporé, donc il euh, n'y a pas de primaliste qui lui représente, pas d'incarnés primordiaux de la vie. Donc on a quatre, bien sûr, seigneur élémentaires, terre, feu, euh, vent, et euh, le dernier, terre, feu, vent et eau. Donc voilà, vous avez quatre espèces de proto-dragons de ces éléments-là, et qui de, seront la menace et qui avaient euh, été enfermés, tout ça, tout ça. Et donc l'ancienne menace, a ressurgit, ça fait écho aux primalistes. Maintenant, il y a un autre point aussi, puisque je voulais faire une vidéo à part, mais je vais en profiter, J'ai pas énormément de choses à dire sur la vidéo en dehors du contexte pour, pour en parler. Euh, dans les anciennes menaces, parce que c'est au singulier, Maintenant, il faut voir pour qui bossent ces, ces primalistes. Comme je l'ai dit, pas de spoil, hein, c'est vraiment que de, la, que de la théorie, de la possibilité. Un des trucs aussi qui avait été, qui avait été donné, c'est l'héritage, la quête de l'héritage de Nosdormu, puisque Nosdormu, en tant que dragon, euh, en tant qu'aspect du temps et en tant que euh, justement dépositaire des pouvoirs du titan Amantoul sur, les, sur les, le, le temps, sur la magie du temps, etc., eh bien, il sait qu'un jour, il va mourir et il sait qu'il va se transformer en l'opposé de Nosdormu qui est Mirosondo qui est le dragon le créateur du vol infini le vol infini c'est tout simplement les dragons de bronze qui ont, qui ont pété un câble parce qu'ils ils veulent pas mourir ils veulent c'est leur instant de survie et du coup en gros le vol bronze lutte contre lui-même le vol infini et en fait bah il y a des grandes chances que euh, Nosdormu soit un des boss de Dragonflight même si c'est pas lui directement mais qu'on affronte une Partie d'une timeline, alterna... enfin d'une réalité alternative et d'affronter un mur aux ondes, un autre mur aux ondes. Donc, euh, puisqu'il y a plein de réalités alternatives, tout ça, tout ça, et du coup, bah, dans une, euh, Nosdormu a potentiellement pété un plomb et du coup, on tuerait ce euh, Nosdormu là. Donc, il y, y a des grandes chances qu'en fait, on affronte Mur aux ondes également. Est-ce que les les... le vol infini collabore avec les Primalistes donc les incarnés primordiaux ça on sait pas trop Et euh, pareil est-ce que si on nous montre Ce, ce truc de Galakrond C'est un fantasme de beaucoup de joueurs depuis très longtemps De vouloir fracasser Galacronde En tant que joueur Et oui on a toujours cette quête du plus qui hein, C'est pas que Blizzard c'est aussi les joueurs euh, Deathwing au final c'est du pipi de chat quand il existe Galakrond qui est beaucoup plus gros. Pareil hein, pareil dans le serzano hein, smoke c'est de la merde, quand on peut affronter en Galagon. Bah là c'est pareil, l'idée c'est des swings, c'est devenu de la merde, c'est un dragonnet à côté d'un Galakrond. Donc il y a toujours eu ce fantasme de joueur à vouloir abattre des cibles d'importance, des VIP, donc potentiellement un Galakrond qu'on affronterait soit sous quelle forme, soit ramené par les, instincts par les primalistes, soit dans une vision du temps, justement comme Nostdormel nous l'a mis en mode caverne du temps, et on va affronter Galakrond, je ne sais pas trop, mais est-ce que Galakrond serait l'une des menaces aussi de Dragonflight En tout cas, primaliste, est-ce que du coup les primalistes en tant qu'envoyés, en tant que dépositaires aussi du pouvoir des, des, des éléments, est-ce que les seigneurs élémentaires seraient liés aussi à leur montée en puissance ça c'est des questions que j'évoque, mais l'ancienne menace, elle peut avoir des ramifications. Je sais que pour beaucoup, bah, les, les primalistes, donc les incarnés primordiaux, ça sort un peu de nulle part. Mais ça fait partie aussi euh, du... c'est bien de créer des choses, c'est bien de créer des choses, mais maintenant faut... s'adapter un petit peu la difficulté parfois à Shadowlands, c'est de garder des ramifications avec le reste, sans vampiriser le, les autres personnages, Faut essayer de s'incorporer bien dans, dans un grand tout. Donc hâte euh, bah, de voir justement les les liens entre les incarnés primordiaux et ce qu'on qu connaît de l'univers de Warcraft. Et en, ensuite, qu'est-ce que je pourrais dire Bon ben bah voilà, les dragtears, c'est le moment où euh, les dragtears doivent se réveiller, tout ça, tout ça. Alors si Blizzard est pas trop nul, il y a des chances que euh, le, la vidéo d'Héritage... Alors la, la troisième, je ne sais pas vraiment sur quoi elle, elle traitera, mais il y en a une des trois, ce sera sur les dragtears. Est-ce qu'elle sortira vers le 15 novembre, au moment où les dragtears seront euh, jouables, pour le pré-patch de Dragonflight ce serait le, le mieux d'un point de vue marketing maintenant. Des fois on sait qu'il y, y a des glissades. Donc euh, voilà voilà pour cette vidéo. J'espère que cette mise en contexte, il y a eu beaucoup d'infos. Mais bah, en soi, la vidéo elle-même vous suffit à comprendre pas mal de choses. Et on, va aller, on, on a essayé de faire en sorte d'aller un peu plus loin. Et de rappeler un petit peu tout ça. Comme je l'ai dit, euh, c'est vraiment l'Aube des, dragons, euh, des aspects, pardon euh, Le livre mis en scène. Donc tant mieux pour ceux qui ne connaissaient pas. Pour ceux qui connaissent, bah... Euh, c'est sympa, mais sans plus, donc euh, à voir pour les autres, mais euh, voilà, moi je ne suis pas ultra hypé, mais c'est bien. Euh, au final, ce qu'on pourrait retenir, c'est qu'il aurait fallu justement un étern... enfin, une vidéo d'éternité sur l'orée de la nuit, qui est une nouvelle euh, indispensable pour Shadowlands, qui n'est jamais arrivée. Il aurait fallu qu'il y ait ça, là c'est justement une des nou... <rire> un des éléments de l'univers étendu, indispensable pour raconter des choses. D'où l'importance parfois de, de l'univers étendu, même s'il n'est pas indispensable. S'il devrait, non, il devrait ne pas être indispensable. Le mettre en scène comme ça, justement, quand il devient très important, c'est très cool. C'est une bonne idée de la part de Blizzard. Voilà, merci à tous, à bientôt pour une prochaine vidéo, à plus pour les autres vidéos d'Héritage. Bisous, bisous. Salut, euh, alors, encore une fois, vous avez l'habitude, hein, c'est tous les méchants qui viennent en, en fin, en conclusion. Je suis des swings et j'ai effectivement pris l'apparence d'un cheval. Je lève les bras en l'air, youp, youp, pour peel-up, pour peel up. Alors, sachez que je ne suis pas un, un immonde salaud. J'ai des raisons de ne pas être content. Et mon extension préférée n'est évidemment pas cataclysme. Voilà, plein de bisous. Euh, je ne sais pas pourquoi on critique toujours mes épaulettes. Alors des fois c'est dur de passer les portes, je suis d'accord, mais quand même. Allez, plein de, plein de poutous